Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Raphaël et aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage comment Jésus a opéré un miracle dans mon corps. Nous sommes au début du confinement. Le président de la République déclare que nous sommes en guerre contre un virus invisible. Il se, il se trouve que au moment du confinement, une voisine avait besoin d'aide pour déménager. Et euh, donc je lui ai opéré mon aide, elle me dit que c'est des petits meubles à transporter au, troisième, au quatrième étage. Et je, je lui propose mon aide, donc je descends et en fait c'était pas des petits meubles, c'était une machine à laver de 9 kg. Donc je, je l'aide à transporter cette machine au quatrième étage. Mais au moment au troisième étage, euh, avec l'eau qui, euh, qui était sur la machine à laver, la machine euh, dérape. et J'essaie de la retenir comme je pouvais et je mets mon, mon pied en opposition et, et mon, mon pied vrille et, et, et voilà j'ai mal. Donc je suis rentré chez moi, je suis resté dans mon lit sans bouger et je vais garder les enfants parce que les, ma belle-mère était partie dans l'entrefait à l'hôpital. À la suite de ça, en voyant que mon, mon état était c'est aggravé, à... aggravé parce que j'avais du mal à marcher, j'avais mal au dos, j'avais... On a consulté un médecin qui m'a envoyé faire des radios, un... un IRM, un IRM, exactement. Donc je passe un IRM au niveau de la colonne vertébrale et on, dé... on voit sur l'IRM, le... sur deux hernies discales mal placées. Mais il trouve que ma voile épinière a... a quelque chose... De... Comment dire ça Je ne sais plus le terme exactement. Mais il y a quelque chose de bizarre. c'est un terme technique, mais ils ont décidé de faire un, une ponction lombaire pour, euh, pour euh, écarter plusieurs choses. À la suite de la ponction lombaire, le résultat tombe. Et ce résultat est que, en fait, euh, j'ai le début d'une SEP, une clérose en plaques. Donc, c'est pour ça que je euh, arrivé un certain temps, j'avais du mal à serrer quelque chose dans mes, dans mes mains, c'est-à-dire une bouteille d'eau, j'avais du mal et que je pouvais plus marcher au-delà de, de, de 500 mètres. J'avais mal et je pouvais plus avancer, mes jambes ne me pouvaient plus tenir. Et, euh, et donc, euh, voilà, le, le diagnostic était, était posé. Et euh, avec euh, ma famille, mon église également, j'avais du mal. Je le cachais, je le cachais ça. Comme quoi j'avais mal, mais avec euh, mon église, euh, euh, je, je l'avais pas déclaré parce que j'avais peur qu'on me mette de côté, j'avais peur qu'il qu m'arrive quelque chose. Vous savez, vous savez, l'être humain est, est un but de sa personne et tient sa place. Mais euh, je sais que euh, j'ai été voir mon responsable spirituel et, et je leur ai parlé comme quoi ben, il fallait que je ralentisse un petit peu que. que que en fait, je ne pouvais plus faire des choses que je pouvais euh, avant évangéliser, qui était une chose importante, euh, que ça me tenait à cœur, que Dieu avait mis dans mon cœur, euh, je ne pouvais plus le faire. Parce que 500 mètres pour évangéliser, pour... je ne pouvais plus rester debout, c'était compliqué. Et, euh, et donc euh, j'ai parlé à, mon, à mes responsables spirituels et, et les responsables étaient, étaient au courant. Mais l'Église en elle-même n'était pas au courant parce que je ne voulais pas que ça se sache et qu'on qu me voyait autrement en fait. Et donc on a mis ça dans, le, dans les mains du Seigneur et on, on a persévéré dans la, dans la prière. Et c'est là qu'il fallait faire le pas de foi, c'est de, de croire que rien n'est impossible à Dieu. C'est qu'en en fait au moment où le diagnostic est, est posé, au moment où... Euh, je vous.. Euh, souvent on psychote, j'ai regardé par internet chose à ne pas faire pour savoir comment ça allait se passer. Parce que je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus jouer avec mes enfants. Ça veut dire je ne pouvais plus euh, jouer au foot avec mes enfants, je ne pouvais plus partager des moments. Euh, les choses s'enclenchaient. Le docteur avait mis avait fait euh, des, des papiers pour la MDPH. La MDPH est pour avoir une reconnaissance handicapée parce que je ne pouvais plus marcher et j'avais un fauteuil roulant Et euh, donc bon, j'ai une carte d'invalidité, j'ai une, euh, une carte pour le stationnement parce qu'il fallait que je sorte. Parce que si en restant chez, chez soi, ce n'est pas une solution. Mais cela ne m'empêchait pas d'aller à l'église parce que je prenais mon fauteuil jusqu'à chez moi, jusqu'à l'église. Et je faisais un kilomètre avec mon fauteuil, même si ce soit sur la route, bon c'est imprudent. mais voilà, quand on a envie, on a à cœur de, de servir le Seigneur, rien ne peut nous arrêter. Voilà. Et donc, euh, il arrive une, une nuit où je fais un songe, où euh, Dieu me dit, euh, ne t'inquiète pas, tu vas être guéri. Alors cette promesse, je l'ai gardée dans mon cœur, j'en je, ai parlé à ma femme, je, je l'ai réveillée, je lui ai dit, mais Seigneur a dit que j'allais être guéri, et après je suis maintenant, vas-y, tu peux dormir. Mais malheureusement, elle n'a le... pas, pas pu dormir parce que je l'avais réveillée. Mais euh, comme quoi, en fait, une, la promesse de, de Dieu, euh, quand Dieu vous, vous fait une promesse, gardez-la dans vos cœur parce que c'est important. Donc je sais que Dieu va, va me guérir. Je ne sais pas quand. Et cela m'a appris la sagesse. La sagesse et la patience également. Parce que je ne savais pas la date, la date où il allait me guérir. Et comment qui, qui allait me guérir. Donc, il se passe trois ans. Trois ans à être en fauteuil roulant, à, à batailler avec, euh, avec mon, mon corps qui commence à, à être en difficulté, euh, les, les objets que j'ai du mal à tenir. Euh, J'avais arrêté d'apporter mes messages à l'église parce que rester debout, dans une position debout, était insupportable. Hum, faire les travaux c'était pas possible enfin j'étais j'étais limité mais j'avais cette promesse que Dieu allait me guérir trois ans après Dieu me réveille dans un songe et me dit maintenant tu es guéri alors je me suis réveillé et je pleurais parce que je sentais plus la douleur je sentais plus rien j'ai réveillé ma femme, je dis, euh, Dieu m'a dit que j'étais guéri et que, et que j'ai plus, plus de douleur. Mais vous savez, quand vous avez duré trois ans dans la douleur, trois ans où vous ne pouvez plus serrer des choses, où je, je, par manque de foi, par manque de, aussi de s'habituer à, à l'habitude l'habitude de souffrir, l'habitude de, de pouvoir euh, être limité. Et le lendemain, j'ai quand même pris mon traitement. Mon traitement pour... J'avais de la morphine, j'avais tout ça. J'avais un traitement pour la CEP et, et comment Et j'avais pris par prévention. Par manque de foi en fait. Pas forcément par prévention, mais par manque de foi. Et un bon jour, je me suis dit, mais en fait, si Dieu me l'a dit, il n'y a pas de raison. Alors, j'ai arrêté mon traitement, petit à petit, parce qu'il ne fallait pas que je l'arrête d'un coup que je l'arrête tout, tout, tout à petit alors je me suis mis à marcher après tout je vais faire ce pas de fois et j'ai fait un kilomètre deux kilomètres trois kilomètres quatre kilomètres j'allais euh, regarder mes, mes, mes enfants foot à cette époque là euh, jouer j'allais euh, j'allais faire le tour euh, d'un lac qui fait euh, je sais pas peut-être 6 euh, km facile euh, je, je pouvais marcher, Dieu m'avait guéri, Dieu avait rétabli dans mon, dans mon corps que tout ce qui était cassé et la cèpe était disparue. Mais pour cela, il fallait que j'aille voir mon médecin, parce que tout était enclenché, toute la sécurité sociale était enclenchée. Donc il fallait que j'aille voir mon médecin. Et donc je, je viens voir mon médecin, je, je, je, je rentre dans son cabinet, et il me dit, euh, Raphaël, qu'est-ce qui t'amène alors je lui dis, euh, bah en fait tout va bien. Et là il, se, il pose des questions, il dit comment tout va bien. Euh, je suis, euh, la dernière fois je t'ai vu, euh, ça voilà, j'ai vu dans ton corps c'était pas, on a vu l'examen ensemble, c'était pas, c'était pas terrible. Hein. Il me dit non tout va bien. Il me fait euh, j'ai plus mal, euh, je marche. Euh, il me fait oui j'ai vu que tu marchais correctement. Et je dis oui mais Dieu m'a, Dieu m'a guéri. Et euh, et était cartésien, vous savez. Euh, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais euh, quand.. Un miracle ne s'explique pas. Donc là, là vraiment, ça ne s'expliquait pas parce que j'étais vraiment. Euh, je ne sais pas si je pourrais mettre des, des, des photos en, sur cette vidéo. Mais, euh, mais c'était vraiment. J'étais mal au point. Quoi. Et en me voyant debout, euh, il sort, il tape sur son ordinateur déjà et il dit, mais qu'est-ce que je vais mettre comme motif maintenant parce que j'ai marqué, j'ai marqué bah, un Dieu que, que Dieu m'avait guéri. Et donc, il, il, il sort du, du, de son bureau, il va voir la secrétaire qui, qui est juste en face. Il dit Maintenant, je suis bien embêté maintenant. Qu'est-ce que je qu vais qu mettre euh, sur, mon, sur mon ordinateur Oui, parce qu'il fallait défaire tout ce qu'on qu avait fait. Parce que Dieu, dieu m'avait guéri. Et à je rends gloire à Dieu pour cela. Dieu est un Dieu où les promesses sont réalisées. Quand il promet quelque chose, c'est pas un Dieu pour mentir. C'est un Dieu quand il y a une promesse qui est déclarée sur votre vie. Quand il y a quelque chose, gardez-le dans votre cœur. C'est précieux. Donc il, il, il, il se passe cela. Donc je, je, je continue ma vie. Et, et c'est pour ça que cette, ce témoignage est pour une personne peut-être qui, qui est dans la situation d'handicap une situation même d'une maladie priez priez et demandez la guérison dieu n'est pas n'est pas insensible à votre malheur n'est pas insensible à votre douleur et euh, il connaît il connaît vos corps c'est votre créateur il connaît comment vous vous vous marchez il connaît votre vie par cœur il connaît même mieux que vous même et euh, je, je crois je crois vraiment Aujourd'hui, des vies vont changer. Ce témoignage c'est pas pour pour me glorifier, loin de là. Parce que quand je vois tout ce que Dieu fait dans ma vie, je rends gloire à Dieu vraiment. Parce que il a changé, il a changé mon regard, il a changé mon, mon comportement. Même si euh, la vie de chrétien n'est pas un fleuve tranquille, c'est c'est pas un, celui qui dit que il est chrétien et qu'il lui arrive rien, non, ce n'est pas, pas vrai. Mais quand Dieu agit, quand vous êtes à l'écoute de Dieu, quand vous êtes à proximité, vous avez cette proximité de Dieu, et ben, croyez-le, Dieu agit dans mon cœur. Cette parole qui, qui a été laissée, la Bible qui a été laissée, allez voir le Nouveau Testament, vous verrez tous les miracles qui ont été faits. Et ces miracles, ils ont 2000 ont ans, Aujourd'hui, ils sont toujours là. Dieu opère toujours des miracles. Regardez, je suis, je suis là. Je suis la preuve vivante que Dieu peut agir. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, ou toi, ami qui ne connais même pas Dieu, qui, qui croit que c'est un Dieu sur une croix, c'est un enfance dans un berceau, c'est plus que ça. C'est un ami, le Dieu, qui, qui est là, qui est à tes côtés. Et en ce moment, il est à tes côtés. Car il est partout. Il est là dans tes difficultés, il est là aussi. On l'oublie souvent. Il est là dans, quand vous réussissez. Il est là dans votre malheur, il est là dans votre bonheur. Et quoi qu'il arrive, Jésus t'aime. A très bientôt dans cette vidéo.